Salut J'espère que vous allez bien, moi ça va super parce qu'aujourd'hui on parle d'un sujet que j'adore et je sais que vous l'adorez aussi, on va parler de livres Disney. Générique <musique> Alors vous l'avez très certainement constaté sur la chaîne ça fait un moment que je vous avais pas fait de vidéo Disney Book et j'en suis désolée on parlait un petit peu de livres euh, sur le podcast La Pause Enchantée je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez notamment l'écouter sur le blog, mais c'est vrai que vous faire une vidéo posée devant ma mini bibliothèque, <rire> la version miniature derrière, à vous parler de mes dernières lectures ça faisait un moment que je l'avais pas fait. Et il y a une raison à ça, c'est qu'en début d'année du coup j'ai changé de poste, ce qui fait que du coup bah, je prenais pas nécessairement de livres dans mon sac. J'ai eu un peu de mal à me remettre à la Lecture, mais j'ai trouvé une solution pour lire un peu plus et c'est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo, laissez-moi vous parler de Nextory. Ce que j'aime avec Nextory c'est que c'est une application qui marche sur téléphone, tablette et ordinateur et donc bah, de reprendre la lecture dans les transports quand j'ai 5 minutes devant moi, quand j'attends par exemple un rendez-vous et c'est plutôt chouette. Il y a beaucoup de choix euh, il y a du développement personnel, il y a des romans il y a du manga, il y a euh, de l'audio. Alors moi j'ai jamais écouté d'audiobooks mais c'est un truc que j'aimerais faire à l'avenir et là c'est un forfait de 15 heures par mois donc c'est une bonne façon de s'y mettre. Il y a aussi de la BD etc. Bref il y a énormément de choix pour tous les goûts de lecteur, c'est assez facile d'utilisation comme je le disais mais c'est aussi très agréable au niveau de la lecture. J'ai vu qu'ils avaient euh, ces deux livres de recettes en anglais pour le coup euh, Disney qui permettent du coup de reproduire des recettes de cocktails et de nourriture qu'on peut trouver sur les parcs américains et là par contre <rire> j'ai noté tellement de recettes de trucs à refaire chez moi, ça me fait trop envie. La seule chose que je regrette sur ces deux livres aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez d'illustrations à mon goût. Pour moi, il devrait y avoir une illustration par recette. Là, c'est pas le cas. Mais les instructions sont assez simples et chose qui m'a agréablement surprise, c'est qu'il y a quand même un peu d'histoire autour des parcs Disney et de la nourriture. Il y a des recettes qui ont disparu aussi. Je trouve que c'est absolument génial. Voilà, si vous avez par exemple été au parc en 2015, que vous avez testé un popcorn d'Halloween qui était incroyable, qui est jamais revenu, bah, il est possible que cette recette soit dans ce livre. Et je trouve que c'est vraiment génial comme concept et ma prochaine lecture, j'ai commencé à feuilleter les premières pages mais j'ai pas encore eu le temps d'aller au bout, c'est une bande dessinée sur les chats. J'aime beaucoup l'univers visuel, je trouve que c'est très joli et encore une fois agréablement surprise parce qu'on pourrait penser qu'une BD sur un téléphone bah, c'est pas forcément simple à lire et là franchement j'ai pas du tout de problème donc je suis vraiment très très très agréablement surprise. Nextory propose aussi de nombreux livres audio, j'en ai repéré plusieurs dans la catégorie Young Adult, notamment le Twisted Tale de Peter Pan, si vous ne l'avez pas encore découvert je vous le conseille vivement, La Passeuse de mots, mais aussi Les âmes vagabondes, et je pense que c'est le prochain livre que je lirai, c'est un livre de Stéphanie Meyer, donc à qui on doit la saga Twilight, Tonton Pixie me parle depuis super longtemps de cette lecture qu'il aime beaucoup, et qui m'a recommandé mais j'ai jamais pris le temps, donc je pense que je vais découvrir ça en version audio. Si jamais vous voulez tester l'application, et je pense que ce sera sûrement votre cas, le lien que je vous mets en barre d'infos vous permet de profiter de l'application pendant 45 jours au lieu des 14 jours d'essai. Ça peut être une bonne façon de voir si le concept vous plaît. Et maintenant on va passer aux livres <rire> qui sont là pour le coup en format physique dans ma bibliothèque et que j'ai lu récemment. Enfin ça commence à faire, mais vous verrez, je vous montrerai en fin de vidéo les prochains livres que je présenterai en Disney Book. Je vais commencer par ce qui me vient, ce sera le plus simple. Je vais donc commencer par ce livre-ci qui s'appelle The Walt Disney Studio, la naissance de la magie qui m'a été offert l'année dernière à Noël. Donc ce livre-ci coûte 25 euros, c'est l'édition française d'un livre que je n'ai pas mais que je voulais absolument acquérir, qui coûte je crois 50 dollars, donc beaucoup plus cher que celui-là. Sur l'autre, on a des photos des Walt Disney Studios purs et du coup, moi c'est à ça que je m'attendais en termes de livre. Pour moi, ce livre-là, il avait pour but de nous montrer vraiment les coulisses de fabrication, l'intérieur des studios Disney, et notamment les Walt Disney Archives, c'est-à-dire l'endroit <rire> où je rêve de vivre. <rire> Et je pensais vraiment que voilà, on aurait vraiment un aperçu de la construction, toutes ces choses qu'on peut pas voir, les bureaux des animateurs, le bureau de Walt, c'est ce que moi j'attendais en tout cas. C'est pas vraiment ce qu'on retrouve dans le livre. C'est un livre qui retrace la vie de Walt Disney, certes avec un certain éclairage sur ses studios, mais pas que finalement. On nous parle de ça, mais on nous parle aussi de l'ouverture des parcs, on nous parle de certains films live-action qu'il a réalisés, et du coup, je trouve qu'on perd un peu le propos. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'attendais, à titre personnel. Ce livre a quand même des avantages non négligeables. Déjà, la taille du livre, c'est un livre qui est de grande taille, et qui dit grande taille dit grandes images, et plus grande facilité de lecture au niveau du texte. Ce que je dois nuancer, ceci dit, parce que, ok, les images sont grandes, et en plus, pour la plupart, elles sont assez inédites, c'est des choses que j'ai pas forcément vues dans d'autres livres, donc ça, c'est un bon point. Mais par contre, il y a certains choix de mise en page que j'ai du mal à comprendre, notamment le fait d'écrire en noir sur du vert foncé, ça vraiment... C'est un détail, mais moi je trouve que c'est un peu dommage quand même. Après, je trouve qu'il y a aussi certains chapitres qui sont pas très intéressants. Je pense par exemple au chapitre sur certains live-action, moi à titre perso, en tant que fan, c'est pas un sujet qui m'intéresse... Et j'ai eu beaucoup de mal à avancer dans ce livre. Quand un livre m'intéresse, surtout en français, honnêtement, il dure 24 heures. Là, honnêtement, ça m'a pris plusieurs semaines de venir au bout. J'ai pas apprécié spécialement la façon dont l'auteur écrivait. Je me pose des questions sur ce livre, si vraiment je vais le garder dans les années à venir ou pas. Je sais pas, à mon avis, il restera très probablement pas dans ma bibliothèque, donc voilà. Et c'est un livre auquel je mets la note de 1,5 sur 5 qui n'est pas énorme, soyons honnêtes. C'est un livre qui a quand même des atouts, comme je disais notamment les images inédites, mais c'est pas l'angle que j'attendais. Pour moi c'est pas un indispensable à avoir dans une collection. Après ceci dit, c'est un bon rapport qualité-prix et si on commence une collection ça peut être sympa aussi bah, pour pouvoir avoir les premières connaissances sur euh, l'univers de Walt Disney finalement. Pour moi c'est pas une vraie valeur ajoutée dans ma bibliothèque en tout cas. Je continue avec un livre d'un tout autre type qui là pour le coup est une véritable valeur ajoutée qui s'appelle Atlantide, The Lost Empire, c'est le script illustré, je crois que je l'ai eu à moins de 45 euros il y a quelques années, mais il cote à plus de 400 euros actuellement. Je sais pas si vous l'avez remarqué, moi mon livre est légèrement abîmé, je l'avais acheté de seconde main comme tous les livres de ce type là, parce que c'était une affaire en or, tant pis pour l'état extérieur du bouquin, à l'intérieur il est nickel donc c'est l'essentiel. Atlantide fait partie des films où il n'existe quasiment rien à son sujet. C'est aussi le cas je pense par exemple pour la Planète au Trésor, il y a un art-of que je rêve de posséder mais qui coûte plus de... De 500 euros à l'heure actuelle. Ce sont des films qui n'ont pas eu de succès auprès du grand public mais qui à l'heure actuelle sont devenus rares aujourd'hui. On a peu d'informations à leur sujet parce que bah, justement comme ça n'intéresse pas le public, bah, on n'a pas de publication là-dessus et c'est un peu dommage parce que bah, c'est ce genre de choses qui complète une bibliothèque finalement et sur lequel on n'a pas de ressources. Donc comme je le disais, ce livre-ci c'est un script illustré qui porte bien son nom, c'est à dire que ce n'est pas un art-of, mais euh, ce sont les différentes répliques du film, comme un script qu'on pourrait trouver sur un film live, euh, qui est agrémenté d'un petit peu de texte et surtout de concept art. Tous les concept art, tous les storyboards, tous les croquis qu'on a, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a quelques informations qui sont données quand même, mais pas au niveau d'un art-of complet qu'on pourrait avoir sur le film. Donc ça c'est un peu, un peu frustrant je pense, parce qu'on s'attend à en avoir plus et on n'en a pas plus. On a aussi des commentaires des réalisateurs tout au long du film et ça aussi c'est chouette parce que bah, ça nous donne l'impression bah, d'avoir les commentaires comme si le film se passait sous nos yeux et que les réalisateurs réagissaient derrière. Donc ça c'est cool et ça permet aussi de compléter un peu ce côté information. Au niveau de la mise en page, euh, l'intro est un peu spéciale mais la bonne nouvelle c'est que c'est pas le cas dans la suite du livre. Ouf Parce que franchement, là, on sentait que les années 90, début 2000, étaient passées par là. Mais ça va, c'est pas le cas pour la suite du bouquin. Là, il n'y a pas beaucoup non plus de scènes coupées ou de fausses pistes qui sont montrées. On en a un peu sur la fin, mais je pense qu'il y a dû en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qui ne sont pas montrés dans ce livre. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes fan d'Atlantide, clairement, ce livre, il vous le faut. C'est un indispensable. Après, si vous n'êtes pas spécialement fan de cet univers, est-ce qu'il vous le faut absolument J'aurais tendance à dire que non, c'est pas le meilleur livre sur le sujet. Je pense qu'il y a des livres sur des films Disney qui sont bien mieux réalisés que celui-ci, mais celui-ci est quand même assez rare et donc précieux. Donc moi je lui mets la note de 2 sur 5, donc c'est pas exceptionnel, parce que bah, je suis pas forcément fan de script de mon côté, je préfère avoir un vrai art-of détaillé, mais je suis quand même extrêmement contente de le posséder, donc euh, voilà. Là je viens d'attraper un livre qui... je suis pas sûre qu'il vous intéressera, mais j'ai quand même envie de vous en parler. C'est La 7ème Obsession, et là c'est un numéro spécial Tim Burton, la septième obsession ce sont des magazines dédiés à l'univers du cinéma donc pas nécessairement Disney mais ils en font quand même pas mal. Il euh, y, eu euh, y a eu deux hors séries notamment qui sont sortis sur le sujet que je possède dans ma collection d'ailleurs et là c'était un numéro sur Tim Burton. Donc celui-ci coûte 6,90€, et pour information, parce que j'ai quand même regardé avant de faire cette vidéo en me disant est-ce que ça va les intéresser ou pas, euh, ce sont des magazines qui peuvent être commandés en ligne sur le site de La 7ème Obsession, donc si jamais le sujet vous intéresse, que vous êtes fan de Burton notamment, mais pas que, parce que j'ai vu qu'il y avait du Star Wars aussi, il y a du Disney, il y a du Miyazaki, enfin bref, il y a plein de trucs, surtout n'hésitez pas. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais des livres de cette qualité dans une collection, c'est aussi une façon d'acquérir des connaissances sans forcément dépenser des milliers et des cents. Et donc pour parler de ce livre aussi donc moi je suis assez fan de l'univers de Burton, je dirais que c'est un de mes réalisateurs préférés, même si j'aime pas tous ses films non plus. Et ce qui m'a attiré quand je l'ai vu, c'est la couverture, parce que comme vous pouvez le voir, il y a... Charlie et la chocolaterie, film que j'adore. Du côté Disney, euh, on a aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack, on a Alice au Pays des Merveilles, on a Frankenweenie, et on a également Dembo à l'intérieur. Après, on aime ou on n'aime pas l'univers de La septième Obsession, moi je pense que c'est le petit problème que j'ai avec ces livres-là, c'est que euh, je trouve que c'est très dans la description et pas assez dans l'analyse. En fait, c'est un peu comme si on nous faisait une critique de chacun des films faits par Burton ou autres d'ailleurs, ou autres Disney puisque bah c'est comme ça que c'était construit aussi pour les autres et ça manque un peu d'angles différents je trouve qui sortent un peu du lot. Pour moi ça se compare un peu au MOOC de Initie Edition si vous voyez le style, c'est un peu comme ça que c'est réalisé donc on aime ou on n'aime pas. Ce que j'aime en tout cas c'est que toutes les œuvres de Tim Burton sont traitées dans ce livre. On a au moins une double page sur chaque univers, pas de concept art mais quelques images du film. Il y a quand même un bon rapport qualité-prix je trouve. Le magazine fait quand même environ 150 Pages, ce qui n'est pas rien, il faut le dire. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire que c'est un bon livre, en tout cas que je vous conseille. Euh, je lui mets la note de 2,5 sur 5. Pas plus, parce que j'ai pas appris grand chose finalement à la sortie euh, de ma lecture, ce que je trouve un peu dommage. C'est une bonne œuvre, il est plutôt pas mal, il est bien réalisé, la qualité du papier est bien. Et si vous êtes fan de Burton, je pense que ça vous fera très plaisir d'acquérir ce livre. Je vais poursuivre avec un Art of euh, qui m'a énormément surprise et à la fin je vais terminer avec mon art-of préféré du moment. Donc l'art-of surprise, c'est celui-ci, plains Alors je vous cache pas que quand je l'ai acheté j'étais aussi sceptique que vous je pense. Derrière votre écran qui vous dites mais pourquoi elle nous parle de plains pire film Et je ne veux offenser personne, je suis sûre qu'il y a des fans de plains dans l'assistance. En toute transparence j'ai un rapport un peu particulier à l'univers de Plains. C'est le film qui m'a permis d'aller aux états unis pour la première fois puisque j'étais encore en stage de journalisme et j'ai été invitée à un voyage de presse qui s'est pas du tout bien passé pour moi parce que j'ai perdu ma valise avec mon ordinateur portable dedans, je me suis vomi dessus, j'avais pas de vêtements, enfin bref, une catastrophe. Et c'est du coup une opportunité que j'oublierai jamais, en plus j'avais été le voir au cinéma avec mon tout petit frère donc euh, voilà. Donc il y a quand même un rapport un peu particulier à ce film et... Je mourrais pas d'envie d'acheter ce livre, mais je suis assez complétiste sur les Chronicle Books, c'est la seule collection que je veux avoir à 100%. Et quand j'ai vu ce livre à moins de 15 euros, je me suis dit, ah oui, bah là, euh, il faut que je le prenne. Donc ce livre aussi il regroupe l'univers de Planes 1 et Planes 2. Donc vous avez un deux en un. Après, La princesse et la grenouille, Réponse, et celui dont je vais vous parler après, il fait partie du haut du panier. Et j'aurais vraiment jamais pensé vous dire ça. Déjà, on a une première introduction que j'ai trouvée extrêmement intéressante, parce que ça nous parle de Disney Toon, ce studio qui a notamment créé la saga Fait Clochette. Et sachez que mon rêve, c'est d'avoir un art off sur le sujet, mais ça n'existe pas, à mon grand regret. Ça nous parle des enjeux du studio, de pourquoi est-ce que ce film a été créé. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des raisons plus personnelles, en fait, qui ont poussé à créer ce film, ces films, au-delà du succès de Cars. Ça se sent que ça a été fait avec le cœur, avec une âme, avec des tripes. Et. De ce fait, on a aussi beaucoup de textes euh, qui nous parlent vraiment des coulisses de comment ont été réalisés les deux films Plains. Il y a beaucoup de recherches graphiques aussi qui sont montrées, notamment sur les pays autour du monde, qui sont très bien faits. C'est des pages que j'ai beaucoup appréciées. C'est vraiment le livre surprise de ma bibliothèque, vraiment. Euh, vous m'auriez dit avant de l'ouvrir que j'allais l'aimer à ce point, j'y aurais jamais cru. <rire> je m'attendais à taper dessus en vidéo et franchement, euh, il est vraiment top. Euh, il est vraiment très complet, je pense que après avoir lu ce livre aussi, si vous vous intéressez à l'univers de Plains, bah vous aurez vraiment un panorama complet de ce qui a été réalisé dessus. Moi je trouve que ça fait peut-être un peu too much pour le slash les films que c'est, mais ça c'est un avis très personnel. Euh, donc je suis obligée de lui mettre une bonne note, je peux pas ne pas lui mettre une bonne note. Je vais lui mettre 4 sur 5. Je peux pas mettre 5 parce que c'est pas un film que j'adore, donc du coup ça peut pas être le coup de cœur ultime. Mais c'est un livre dont je me séparerai pas dans ma collection, donc euh, il mérite bien son 4, voire peut-être même 4,5. On va rester sur 4, mais on n'est pas très loin quand même. Prochain art-of, cette fois-ci en français, donc c'est Dans les coulisses de Raya et Le Dernier Dragon. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre aussi Déjà, il faut savoir que même si je lis les Chronicle Books en anglais, quand il y a une version française, c'est celle que je vais privilégier, donc c'est ce que j'ai fait pour ce livre aussi. C'est pas un mauvais art off. Mais euh, je dirais que par rapport à la moyenne des Chronicle Books, il est vraiment moyen moyen. On n'a pas tant que ça de texte, on n'a pas tant que ça non plus de euh, pistes ratées. Je crois même qu'on n'en a pas, si je ne dis pas de bêtises. L'accent est vraiment mis sur les personnages qu'on connaît déjà tout au long du film. Je trouve qu'il manque aussi un peu d'explication sur l'histoire, vraiment, de Raya, qui est quand même assez originale. Là, l'accent est vraiment fait, je dirais, sur des éléments un peu superficiels. Donc le livre est découpé en fonction des régions euh, qu'on découvre dans le film. C'est un livre qui montre à quel point l'univers de Raya est joli, à quel point il est épique. Mais je trouve qu'il dégage pas grand chose. Et c'est un truc que je trouve dommage. En tout cas, c'est pas un livre qui me donne envie de revoir le film. Et du coup, bah c'est pas un mauvais livre, hein, encore une fois, et je pense que si on aime l'univers de Raya, bah on sera content. Notamment par le fait que même les personnages tertiaires, ou euh, des personnages qui sont très peu exploités, je pense notamment euh, au Drun, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, ont quand même une double page. Mais oui, euh, moi j'en attendais plus sur bah voilà, les pistes inexploitées, encore une fois, ce qui euh, n'a finalement pas marché. Tout le défi, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire une héroïne comme on l'a vu avec Raya Parce que c'est quand même une héroïne un peu risquée, qui est moins princesse finalement. On peut moins s'identifier à elle, je trouve qui est un peu et froide, enfin pour moi c'est des parties pris qui sont intéressants. et au delà de ça la relation qu'elle a avec euh, l'antagoniste si on peut dire ça comme ça moi ai la trouve hyper intéressante et j'aurais aimé que ce soit plus développé dans ce livre. Donc c'est un livre qui me laisse un peu sur ma fin. petite précision quand même sur le fait que ça n'a absolument rien à voir avec la version française on a certains chronicle books qui sont particulièrement bien faits et développés et on en a d'autres qui restent un peu en surface où euh, bah, on va pas au bout des choses et là on est dans ce cas là pour Raya à qui je vais mettre la note de 2,5 sur 5 parce qu'elle mérite quand même la moyenne, mais pas beaucoup plus malheureusement. Et alors le petit dernier, <rire> le Heart of the Encanto, il fallait que je vous en parle. <rire> Encanto, c'est vraiment mon dernier coup de cœur, film, Disney, Pixar, tout confondu. C'est vraiment un chef dœuvre d'animation à mes yeux, et donc c'est un livre que j'attendais tout particulièrement, alors que j'avais prévu de m'offrir, mais Tonton Pixie me l'a offert pour Noël l'année dernière. Et d'ailleurs, je me souviens que on était à Noël, on était avec toute la famille, mais moi j'avais le nez dans mon livre, j'avais trop besoin de le lire. Et je l'ai lu deux fois d'affilée, je crois, euh, le soir et le lendemain, ce qui est quand même plutôt bon signe. Donc le Art of Don conto c'est ce genre de Art of comme réponse qui sont extrêmement bien construits et qui vont vous, vraiment vous transporter dans un univers. Je comprends vraiment pas pourquoi il est pas sorti en France. Est-ce que c'est parce que bah, on s'attendait à ce que le film n'ait pas un grand succès Je ne sais pas. Mais vraiment, je trouve qu'il aurait vraiment trouvé son public. J'ai l'impression qu'on est vraiment beaucoup à avoir adoré ce film. Et le livre vraiment fait vraiment honneur au film. Il y a tout un univers visuel, euh, il y a un travail sur les couleurs, sur les polices qui est absolument exceptionnel. On a une variété d'images qui est incroyable. Déjà quand un art-of commence par les recherches préparatoires et par le voyage qu'ils ont fait, généralement ça sent plutôt bon, <rire> je vous le dis. Mais là vraiment c'est incroyable. Ils n'ont pas eu peur de nous montrer vraiment toutes les fausses pistes qui ont été prises autour d'Encanto, pour finalement se diriger vers le film qu'on connaît. Je pense notamment aux personnages qui composent la famille Madrigal. On a un nombre incroyable de travaux qui ont été faits, d'ailleurs de toute beauté, vraiment. L'équipe de ce film, incroyable, incroyable. Bref, ils avaient beaucoup d'idées pour la famille Madrigal, pour les personnages qui pouvaient composer ou pas cette famille. Et finalement, il y a beaucoup de pistes qu'ils ont mis sur le côté, mais ils nous ont mis tout ça dans le livre. Et waouh, pour moi, si c'est pas le meilleur Art of, c'est vraiment l'un des meilleurs, c'est dans le top 3. Euh, parce que pour moi, réponse est quand même à un très haut niveau. Celui-ci vraiment ne démérite pas. Là pour le coup on sent qu'il a été fait avec les tripes, il y a en plus pas mal de textes, euh, ce qui fait qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. Ils ont pas eu peur en fait, ils ont pas eu peur de, de nous révéler de choses qu'on devrait pas savoir sur Encanto, là on sait tout. Franchement j'aimerais euh, vous promouvoir encore plus que ça ce livre qui est absolument exceptionnel à mes yeux, mais je pense que je vais manquer de mots pour le qualifier. Je ne peux que lui mettre la note de 5 sur 5, c'est un livre qui retransmet parfaitement l'amour que j'ai pour ce film et pour moi c'est important en fait quand on achète un art-of, être autant amoureux du livre qu'on pourrait l'être du film finalement. C'est un livre haut en couleurs, rempli euh, d'informations, d'images, de ressources autour de l'univers d'Encanto, et ça peut que nous faire aimer encore plus la famille Madrigal finalement. Bon bah voilà ma Pixie Army pour cette nouvelle vidéo Disney Book, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires bah, vos dernières lectures à vous, les derniers art of que vous avez achetés, ça m'intéresse toujours de savoir. Moi notamment par exemple en ce moment je lis les Bridgerton, ça n'a rien à voir avec Disney mais ça me fait beaucoup de bien de me plonger dans cet univers. Donc vraiment n'hésitez pas à partager vos bons plans du moment, à me dire si vous avez lu aussi certains de ces livres, ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Et n'oubliez pas également d'aller faire un tour sur Nextory si ça vous intéresse. Et en attendant la prochaine vidéo qui arrivera très prochainement puisqu'il s'agit de la critique de Black Panther avec Tonton Pixie, prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous Et alors, je vous l'avais promis en début de vidéo, voici les prochains livres que vous aurez dans le futur Disney Book. Je ne sais pas encore quand il sortira, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que vous avez hâte de voir ces livres aussi. Ça me motivera peut-être à le sortir prochainement. Salut <musique>